On a, pendant longtemps, pendant dix ans au moins, cherché à trouver un improbable espace public européen. Certes, il y a des objets européanisés. La crise de l'euro, par exemple, est européanisée. Les élections européennes sont européanisées au sens où elles ont lieu au même moment et que les presses des 28 pays parlent des élections européennes. Mais euh, on retombe toujours sur les mêmes, euh, les, les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'on a plutôt 28 espaces publics nationaux, 28 espaces médiatiques nationaux, que l'on voit euh, à l'œuvre pendant les élections, mais pas seulement pendant les élections, qu'on voit aussi dans bon, la crise de l'euro, que l'on voit euh, dans la couverture ordinaire des questions européennes. C'est-à-dire comment les citoyens rencontrent l'Europe Ils peuvent les rencontrer... Euh, quand il y a l'euro et qui sont dans un pays de la zone euro, ceux qui ont la chance, la petite petite minorité d'étudiants qui a la chance de faire Erasmus, ceux qui peuvent profiter euh, de la libre circulation quand ils partent en vacances sur, euh, sur EasyJet, mais sinon, or, de manière ordinaire, tous les jours, euh, ils ne la rencontrent pas. Ils la rencontrent pas, à l'inverse, de la politique nationale peuvent voir, rencontrer dans les médias tous les jours. On ne parle pas d'Europe tous les jours. Dans ce qu'on voit dans la couverture médiatique, euh, et les travaux se répètent les uns inlassablement les uns après les autres, euh, on, la couverture de l'Europe c'est 10% de l'actualité politique au mieux. Et ces 10% sont concentrés sur quelques moments particuliers que sont les sommets européens. C'est-à-dire que la couverture de l'Union européenne, c'est une couverture par les sommets, ce que dans la littérature on appelle la « summitization », ce mot assez difficile à traduire, mais cette idée qu'on ne couvre l'Union européenne que lors des sommets, euh, à travers des dirigeants nationaux. C'est-à-dire qu'on a peu de figures euh, européennes euh, qui ressortent des discussions européennes. On a un peu le président de la Commission européenne, mais le président du Parlement européen euh, est euh, bien souvent aux abonnés absents. Pendant la crise de l'euro, euh, on ne peut être que, que surpris, dans ce qu'on peut voir dans la couverture médiatique, par ne rencontrer essentiellement et partout dans tous les pays, d'abord euh, Madame Merkel, puis le président français, Sarkozy, puis euh, Hollande, le chef d'État et de gouvernement de la presse nationale en question, un peu le président de la Commission européenne, de temps en temps le président de la BCE euh, et quelques dirigeants européens. Et, et, et pour expliquer tout ça, on a des chiefs économistes euh, des banques nationales qui vont euh, ensuite expliquer pourquoi euh, la crise de l'euro pose ou pas euh, un problème. Mais donc on a très peu d'acteurs euh, européens, européanisés, euh, que l'on va, euh, va interroger. Ce qu'on voit dans différents travaux, euh, et en particulier sur le Royaume-Uni, en particulier sur le, sur le Brexit, c'est que du, ça a pu être une surprise pour, euh, ou un choc pour euh, les euro-supporters. En revanche, ce n'était pas complètement surprenant du point de vue sociologique. Euh, pourquoi Parce que ce que l'on voit dans les travaux, euh, c'est que depuis des décennies, le Royaume-Uni s'est construit avec un débat public négatif, à l'égard de l'Union européenne. Dans les médias, dans différentes presses, évidemment pas toute la presse, mais euh, le point d'entrée est plutôt un point critique. Et la presse britannique est une presse qui, et, et ça renvoie à un autre élément, c'est pas parce qu'on parle d'Europe qu'on parle positivement de l'Europe. Euh, la presse britannique est la presse, le groupe de, de journalistes qui est le plus présent à Bruxelles, qui parle le plus d'Europe avec les, les Allemands. Et pourtant, euh, il y a euh, depuis des décennies un, un rapport relativement critique à l'égard de, euh, de l'Union européenne. Et donc, du coup, quand derrière ça, il y a une campagne référendaire qui vient, euh, avec des arguments politiques, euh, mettre en mots et mettre politiquement en mots euh, avec un choix oui ou non, euh, bah ça a ça peut convaincre des électeurs à voter contre, nonobstant, des, des fake news, des, des rapports critiques, etc. Quand on en parle beaucoup dans l'espace médiatique, les mots viennent. Euh, les mots viennent non pas parce que euh, subitement on a plus d'informations, mais parce qu'on a des, euh, des raccourcis cognitifs sur lesquels s'ancrer pour parler euh, d'Europe. Ça renvoie à quelque chose. Et c'est ces raccourcis cognitifs alors, qui sont travaillés par la sociologie de, de, des opinions, euh, depuis euh, maintenant on là aussi des, des décennies, mais qu'on a assez peu travaillé dans les questions européennes. On a, euh, le, la politisation permet d'avoir des raccourcis cognitifs, permet d'avoir des raisons d'être pour ou contre. Et donc, du coup, on voit l'enjeu pour les partis politiques d'avoir des propositions. Et tant que les propositions viennent essentiellement des partis eurosceptiques, il n'est pas complètement surprenant que les euro-citoyens se détournent de des enjeux européens. À quoi bon aller voter si les dirigeants politiques nous disent que de toute façon ça ne sert à rien, que c'est mauvais, etc. Et, et, et donc, du coup, euh, l'idée de dire, euh, si on prend le cas français, la seule chose qu'on entend du côté des eurosupporters, c'est euh, « l'Europe, c'est bien, et il faut la défendre, euh, et sinon euh, on va finir, euh, on va finir grillé, euh, en, à griller en enfer euh, », ou euh, « l'Europe, c'est bien, euh, il faut la défendre, sinon on n'est euh, rien politiquement euh, dans le monde ». Mais ça, ça ne donne pas des arguments très, très politiques euh, à ceux qui voudraient être pour face à la masse, de rapports critiques, de propositions critiques qui sont euh, mises dans le débat public par différents partis, euh, de gauche comme de droite, et on peut être du coup euh, eurocritique de gauche, eurocritique de droite, euh, et on s'y retrouve idéologiquement, politiquement, à être contre l'Europe. Ce qui est beaucoup plus difficile dans le cas euh, des eurosupporters. Qu'est-ce que c'est être un euro supporter de droite ou de gauche, vers qui se tourner